Bonjour, bienvenue dans ce palais de la Porte dorée pour notre 19e cérémonie des labels ville, territoire et village internet. Bon, vous le savez, nous, nous faisons cette cérémonie assez souvent à Paris, ça tombe sur une année parisienne, cette 19e année, et nous sommes dans un magnifique endroit donc, pour vous accueillir, vous ici présents, et puis vous en ligne, qui êtes encore plus nombreux, et peut-être espérons-le au chaud euh, dans vos bureaux. Bien, donc, nous, nous allons débuter cette soirée, euh, pardon, cette journée excusez-moi, nous allons débuter cette journée dès maintenant euh, il va y avoir toute une série d'événements qui vont s'enchaîner euh, ce travail se fait chaque année en préparation de la cérémonie c'est tout un travail au sein de l'équipe Internet, mais également c'est un travail qui est conduit en relation étroite avec nos partenaires ici Alain Noyen de la Mutuelle Nationale Territoriale et d'autres partenaires qui nous rejoindront également tout au cours de cette journée Alain, un mot peut-être oui bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui puisque nous sommes comme le disait Florence euh, le partenaire historique de Ville Internet qui est devenu maintenant Ville et Village Internet puisque j'ai eu la chance aussi d'être maire d'une collectivité pendant 31 ans et j'ai participé euh, au concours et maintenant je fais partie du jury mais j'ai rendu ma casquette de maire d'une commune rurale. Et j'étais directeur dans une collectivité plus importante à côté. Donc on va se voir toute la journée. On aura des contacts très intéressants, j'imagine. Et poursuivons l'œuvre entreprise par ville Internet pour de longues années encore. Eh bien, merci Alain, donc euh, Alain Doyen, vice-président de la Mutuelle Nationale Territoriale. Euh, J'aimerais souligner également la présence de Dominique Maé, président de la MAIF, qui est également un de nos partenaires euh, au travers du MAIF Numérique Tour, et Médric Menestier, euh, président de la BFM, directeur général pardon, de la BFM, qu'Alain Doyen a bien voulu nous présenter et qui a euh, nous fait l'honneur de, de nous accompagner également sur, euh, sur cette année de travail en tant que partenaire. Euh, donc les mutuelles sont avec nous sur, euh, et avec vous surtout les collectivités, les villes internet euh, et toutes celles qui nous ont rejointes cette année puisqu'on a euh, cette année particulièrement euh, un, un nombre assez important de collectivités, on est 205 collectivités vont être labellisées pour ce 19e label tout à l'heure ce soir, vous saurez exactement vers 17h ce qu'il en est et puis euh, avec Emmanuel Evnaud donc euh, président de de l'association et du jury, eh euh, c'est toute une série de, euh, de partenariats avec des universitaires pour le travail tout au long de l'année sur le, la mise en place du label. Et puis, bien sûr, les ministères qui sont engagés également à nos côtés. Euh, rappelons le ministère de l'Éducation nationale, la direction du numérique éducatif, euh, qui est également euh, partenaire sur le, le Maïf Numérique Tour. Euh, on a euh, également le partenariat avec le ministère des Affaires étrangères. Tout à l'heure, on va vous parler avec la direction à l'action extérieure des collectivités territoriale de ce rapport qui émerge suite à une année de travail présentée par Aki Moural sur la ville intelligente, y a-t-il un modèle français euh, et puis euh, également, euh, nous avons euh, un rapprochement euh, solide depuis de longues années avec le commissariat général à l'égalité des territoires qui, dans l'après-midi, va euh, présenter et nous informer sur euh, Wi-Fi for Europe. Ils seront donc là tout à l'heure. Et donc la journée s'annonce riche. Euh, on s'adresse évidemment aux gens qui sont dans la salle et merci à tous ceux qui viennent de très loin. On a 750 inscrits aujourd'hui. J'imagine que quelques-uns vont avoir des difficultés à nous rejoindre. Quoi qu'à Paris, ça roule pour ceux qui veulent encore se décider. Le périphérique, j'en sors, roule et la glace n'est pas. Euh, a bien fondu. Il y a du sable et du sel partout. Donc tout va bien. Euh, et donc euh, on va tout au long de cette journée être retransmis en direct. Et vous allez donc pouvoir, de, de chez vous, de vos collègues euh, suivre euh, l'ensemble euh, des événements, à savoir ce qui va se passer dans cette salle, on va y revenir dans une minute, dans cet auditorium du palais de la Porte Dorée, qui est absolument magnifique euh, et, et de ce qui se passe également dans l'espace le, d'exposition on a environ 25 collectivités locales qui exposent avec leurs partenaires euh, et qui présentent leurs initiatives qui décrivent leurs initiatives toujours l'échange d'expérience pour Ville Internet c'est la base de notre travail euh, et ensuite euh, on découvrira cet après-midi les bancs publics qui sont une innovation particulière pour essayer de travailler en tout petit groupe de 8-10 personnes, c'est un challenge pour faire travailler au moins 400 personnes ensemble dans des petits groupes euh, sur des grandes thématiques et en définir les chances et les risques. Voilà un petit peu le programme de la journée. Vous allez voir les grands débats qu'on introduira tout à l'heure. Et je voudrais remercier euh, l'équipe de Débat Lab que vous voyez là et qui va, comme chaque année maintenant, c'est une tradition, euh, présenter euh, euh, les, ce qu'on appelle des mini débats, mais des, des, des débats de 12 minutes web télévisés. Bah, ça fait de... C'est un temps télé tout à fait respectable et qui permet de mettre en valeur à la fois les élus, les collectivités, mais également les partenaires de l'ensemble de la journée. Donc merci à vous tous d'être ici et ne nous quittez pas si vous êtes à distance. A tout à l'heure.